Est-ce que vous savez pourquoi l'essence sent si mauvais Parce que c'est du pétrole, voyons <rire> du... Alors, aujourd'hui, on est en très grande forme. C'est un petit peu niveau enfant de 5 ans qui apprend ce qu'est une blague et qui essaye de les inventer lui-même, même si ça marche pas très bien. L'essence, ça se sent mauvais parce que c'est du troll, du pétrole. Ça tombe même pas juste. Celle-là, je l'ai même pas piquée à quelqu'un. Je l'ai inventée, je dois pas être le premier. Euh... Parce que on est en forme cette semaine, quand je dis nous sommes en forme, c'est pas encore à nous de majesté. C'est-à-dire que j'inclus également mes sujets d'études, c'est-à-dire que à Washington, à Bruxelles et à Kiev, ils sont méga en forme aussi. Ils y vont, mais alors, ils sont chauds les gars Là, en une semaine, on a une rupture qui est en train de se faire. Euh... Ça va faire mal, les gars, parce que qu'est-ce qui s'est passé là depuis une semaine 1. Un. Euh, L'Union européenne est en train de finaliser son embargo progressif sur le pétrole russe. Donc Clément Beaune a dit qu'il s'attendait à ce que ce soit signé d'ici la fin de la semaine. Il reste plus que Orban qui euh, refusait l'embargo. Vous savez euh, pourquoi Mais Emmanuel Macron vous avait dit qu'il fallait arrêter de prendre les décisions à l'unanimité et qu'il fallait maintenant euh, aller à la majorité qualifiée en Europe euh, bah, Parce que si c'était à majorité qualifiée, euh, on l'aurait déjà ce blocus. Donc moi je vous dis, il est fou Emmanuel Macron. Il est totalement fou parce que vous allez voir où est-ce que ça nous mène tout ça. Euh, mais donc comme, encore oh, heureux, on n'est pas à la majorité qualifiée, euh, il y a d'autres euh, structures hein, qui marchent euh, en confédération et pas sur un mode fédéral, euh, des trucs comme, allez, je vais les citer encore une fois, les Suisses, et ça marche très bien. Faut, parce qu'ils sont tous en train de vous dire que oh, c'est un truc, c'est totalement, euh, totalement moyenâgeux de devoir euh, avoir l'accord de tout le monde, de faire quoi que ce soit, on ne peut pas bouger, les Européens ne comprennent pas. L'immobilisme européen Ouais, non, alors je t'avoue que ce qu'on comprend pas, c'est pas l'immobilisme. C'est que vous soyez partis en guerre sans même nous prévenir, les gars. Donc non, <rire> surtout, ne mettez pas la majorité qualifiée, parce que là, c'est vraiment la fin. C'est la fin de l'Europe, si vous faites ça, les gars. On est déjà pas très bien barré mais alors là, vous allez tout faire exploser, couillon comme vous êtes. Mais bref, donc on a euh, ce, cet embargo qui va arriver pour l'Union Européenne, le G7 qui n'a pas à se taper euh, Orban et la Hongrie, qu'il a déjà fait euh, le week-end dernier, donc AE2 G7 plus Union Européenne, on est à peu près quoi On a 55% du PIB mondial, ça c'est génial. On est en train de faire un embargo euh, sur euh, les exportations de pétrole russe, avec 55%, c'est-à-dire qu'à la fois c'est massif, c'est énorme, mais ce pas du tout assez pour qu'ils commencent à sentir la pression en Russie. On est en train d'évaluer euh, les revenus de la Russie depuis le début de la guerre. A priori, ils ont probablement doublé ou triplé à cause de la hausse des prix liée à la guerre, mais surtout euh, aux sanctions que l'on impose depuis le début. C'est-à-dire que vous savez, Bozo le maire, je ne sais pas s'il sera encore ministre de l'économie demain, mais qui nous expliquait qu'il euh, allait mettre par terre l'économie russe, maintenant qu'il est réélu euh, et qu'il est en train de nous expliquer gentiment que non, c'est nous qui l'a mis par terre. Il a raison. Et il, le savait, il savait très bien ce qu'il faisait. Donc ces gens sont en train de continuer à... Euh, à mettre en place un embargo, alors déjà ce qui est assez rigolo, c'est que généralement les blocus, c'est on laisse pas les denrées rentrer dans le pays là, on les laisse pas sortir. Bon, première chose, deuxième chose, euh, vous faites un blocus sur la moitié, euh, sur, sur, sur la, la, la moitié des débouchés, euh, l'autre moitié va être trop contente de pouvoir s'approvisionner plus facilement avec des meilleures sources. Donc il euh, n'y a pas de problème. Ils vont encore une fois. C'est pas qu'ils sentent pas la pression, c'est que ça, ça sert la Russie bien plus que l'Europe. Donc ça c'est la première chose. Et alors aujourd'hui, aujourd'hui qu'est-ce qu'on apprend Alors ça c'est absolument extraordinaire. C'est là là là est vraiment la rupture. C'est que euh, les livraisons de gaz russe euh, vers euh, l'Union européenne ont chuté d'à peu près 30% aujourd'hui, mercredi 11 mai. Et a priori, ça vient de l'Ukraine. C'est les Ukrainiens qui ont fait ça, c'est-à-dire derrière les Ukrainiens, les Américains. Pourquoi déjà c'est les Ukrainiens Parce que euh, les gars nous, nous expliquent qu'il euh, y a des installations qui ont été prises par les Russes dans, dans le Donbass, et que les Russes ayant pris ces installations, euh, ils les auraient coupées. Euh, les gars, le gaz vient de Russie. S'ils veulent couper le gaz, il suffit de pas l'envoyer, en fait. Ils n'ont pas besoin d'aller chercher une installation dans le Donbass pour limiter le débit. Il n'y a juste aucun lien. Vous imaginez un peu le délire de ces gars qui viennent vous faire leur propagande en mode « j'en ai rien à faire, je sais que de toute manière que les journalistes vont raconter n'importe quoi, et donc je viens vous expliquer, bah oui, bien sûr, c'est les Russes qui ont pris euh, une infrastructure et qui, du coup, ont réduit le débit. C'est leur gaz, bande de débiles !» Putain. Donc non, c'est l'Ukraine. Ça vient de l'Ukraine. C'est l'Ukraine qui coupe. Et c'est assez cohérent, en fait. Ils coupent parce qu'ils sont pas contents. Ils sont pas contents parce que le blocus, euh, l'embargo le, le, le, sur le pétrole russe vient pas assez vite, et parce que on a quand même bien dit à l'Ukraine qu'ils allaient pas rentrer comme ça dans l'Union européenne et qu'on n'allait pas encore heureux. <rire> et, euh, et, et, et du coup, comme ils sont pas contents, ils font sentir la pression parce que effectivement. On est tous d'accord que le jour où euh, le, le gaz russe n'arrive plus en Europe, notamment en Allemagne, en l'espace de deux semaines, vous éteignez la lumière, vous mettez un chaos pas possible. Vous faites un truc dont on n'a pas idée euh, c'est-à-dire que vous avez tous les opérateurs énergétiques d'Allemagne, alors ils sont sur le pied de guerre depuis, de, depuis six mois, euh, qui sont en train d'essayer de, de, de, de, de voir le scénario du pire, ce qui se passe si on leur coupe le gaz. Euh, Jusqu'à présent, ils n'ont pas d'alternative. Et ce n'est pas euh, les, les deux terminaux flottants pour faire venir euh, du GNL euh, en Allemagne qui vont réussir à compenser. Euh, c est, c est, on n'est pas. On, on, faut, faut, faut, en fait, il faut comprendre qu'aujourd'hui, il n'y a même pas le nombre de bateaux suffisants dans le monde pour livrer suffisamment de gaz à l'Europe pour compenser euh, la Russie. C'est simplement qu'il n'y a même pas assez de bateaux. Ce n'est pas que les terminaux n'existent pas. Il n'y a, a, a pas assez de bateaux. Il n'y a pas assez de métaniers. Euh... Donc, si vous voulez, on est dans un moment où on ne peut pas se permettre ça. Alors, d'ici un an ou deux, on, les Allemands et l'Europe auront, auront réussi à, à adoucir un peu le truc, parce qu'on sait que c'est là qu'on va. Donc, il faut aussi, uti il faut aussi utiliser l'arme tant qu'elle est utile. Et, euh, et encore une fois, il ne faut pas oublier que euh, les Russes n'ont jamais leur approvisionnement en gaz vis-à-vis euh, -vis de l'Europe pendant toute la guerre froide, et qu'aujourd'hui encore, cela euh, est totalement incohérent avec la politique qu'ils mènent depuis le début. Je ne suis pas en train de dire que ce qu'ils font est bien ou pas bien, je dis juste qu'il faut regarder un petit peu, c'est-à-dire que jusqu'à présent, ils n'avaient pas coupé, il euh, n'y a pas eu, euh, si vous voulez, il y a un paquet de sanctions en plus, d'accord, mais je pense que si euh, les Russes euh, voulaient effectivement mettre la pression pour dire « Attention, si vous mettez des sanctions, nous, on va commencer à faire mal », ils le diraient. Ils ne vont pas le faire par derrière en disant « non, c'est pas nous ». C'est-à-dire que les Russes, s'ils si, si voulaient nous faire du mal euh, et couper le gaz, surtout, ils le diraient. quest ce qui ne peut pas le dire C'est l'Ukraine. Donc il n'y a aucun problème. Ce sale coup vient d'Ukraine. Ça vient de Zelensky, et derrière Zelensky, ça vient des États-Unis. Et là, il faut qu'on essaye de comprendre ce qu'il y a derrière cette escalade extraordinaire où euh, on, on est en train de se faire couper des ressources énergétiques majeures euh, à vitesse, à grande vitesse, euh, alors que personne n'y a intérêt. C'est Charles Gave qui dit depuis le début de ce conflit qu'avec les paquets de sanctions, on ne fait absolument aucun mal à la Russie. En revanche, nous, il ne dit même pas qu'on se tire une balle dans, la dans le pied, il dit qu'on se tire une balle dans la tête. Et là, quand on voit ça, on peut se dire, bah oui, dis donc, euh, là, si on commence à faire des jeux de sanctions pareils, on va se tirer une balle dans la tête. Pourquoi Parce qu'il ne euh, faut, faut pas oublier, euh, et ça c'est quelque chose de très important, que euh, depuis 1970, depuis les années 70 et, et les chocs pétroliers, nous n'avons, en Europe, jamais commencé à réduire notre dépendance au pétrole. C'est-à-dire que quand vous voyez les belles courbes, où vous vous dites « oh, regardez, euh, la... » Euh, la consommation d'hydrocarbures baisse en Europe Non, elle ne baisse pas. On a exporté euh, notre consommation avec ce qu'on appelle l'énergie grise, c'est-à-dire l'énergie qui est utilisée pour transformer des produits. Quand vous, quand vous importez des produits chinois, bah, ces produits, on a eu besoin d'énergie pour les fabriquer, surtout si c'est du plastique, ça, si c'est du pétrole. Euh, et du coup, cette énergie-là, bah, ce n'est pas parce qu'elle euh, est produite en Chine mais consommé en Europe, euh, c est, c est, c est, c est, on ne peut pas dire que ce soit euh, un, un truc qui ne soit pas dans notre bilan carbone à nous, parce que c'est notre consommation. Donc si vous prenez euh, l'énergie consommée par les Européens, on n'a pas commencé à réduire notre dépendance au pétrole. Donc ce n'est pas aujourd'hui, en trois mois de temps, qu'on va réussir euh, à faire cette espèce de bas bascule que l'on échoue glorieusement à faire depuis, euh, depuis, depuis 50 ans, depuis un demi-siècle quand même, et où, euh, dans un pays comme la France, qui était le champion du nucléaire, jusqu'il y a un an, on voulait aussi faire la peau du nucléaire. Si vous, si, si, si vous voulez vous couper du gaz russe, du charbon allemand et du nucléaire français... C'est pas que euh, euh, vous allez abandonner l'idée d'acheter une Tesla pour les plus riches d'entre nous. C'est qu'on euh, va éteindre la lumière. C est, c est, pff, là, boum, là, plus de lumière. Ça, je suis trop loin de ma caméra. Euh, on va éteindre la lumière. Donc, il y a quelque chose qui paraît absolument absurde. On ne peut pas s'arrêter là. On peut pas juste trouver que les gens sont trop cons. Euh, merci, au revoir. Il euh, y a un moment, on a le droit d'anticiper un peu. Euh, on a le droit de faire de la prospective, de faire de la stratégie et de se dire qu'on n'est pas les seuls à le faire. Que vous avez des gens. Il n'y a pas que Poutine qui réfléchit avec quatre coups d'avance. Il y a aussi des gens à Bruxelles. Non, à Bruxelles, il n'y en a pas. Il y a des gens à Washington qui réfléchissent avec quatre coups d'avance aussi et que euh, on est bien dans une logique de reconstitution des blocs. Et dans cette logique de reconstitution des blocs, de fin de la mondialisation, euh, et de retour euh, au bloc type euh, deuxième partie du XXe siècle, dans cette logique-là, euh, les Américains sont en train euh, de prévoir euh, un nouvel approvisionnement énergétique, un nouveau mix énergétique pour l'Occident. Et euh, ce mix, ben, en fait, une fois qu'on a bien regardé, il devient presque évident, j'exagère un tout petit peu, que euh, ils sont en train de préparer en fait euh, un, un grand boom des pétroles et surtout des gaz de schiste, et que, euh, il, à mon avis, l'Amérique est en train volontairement de nous péter les genoux euh, au niveau euh, de notre approvisionnement énergétique auprès de la Russie pour nous forcer, et quand je dis « nous », ce n'est pas que l'Europe, c'est plus largement pour, pour forcer euh, l'Occident et, euh, et, et l'espace atlantique, à aller déployer les gaz et pétrole de schiste que l'on refuse euh, obstinément depuis dix ans euh, de travailler. Euh, il y en aurait en France, il y en a en Italie, il y en a en Pologne, il y en aurait beaucoup en Algérie, euh, pas mal en Afrique, euh, il y en a aussi beaucoup en Argentine et au Brésil, bien évidemment énormément en Amérique et au Canada, mais aujourd'hui l'essentiel de la production de gaz et de pétrole de schiste qui se dit en passant est euh, c'est vaguement une horreur euh, d'un point de vue écologique n'est véritablement exploité de manière massive que par les États-Unis et le Canada vous avez l'Argentine et la Chine qui ont commencé un début d'exploitation de commerciale mais c'est les seuls et à mon avis ils sont en train de nous couper euh, de nous couper de, de, de la Russie un petit peu euh, pour euh, trouver leur débouché à eux. Mais ils n'en ont pas besoin de tant que ça. C'est-à-dire que l'Amérique n'a pas non plus à ce point des réserves euh, pour pouvoir euh, vouloir euh, compenser le gaz russe par eux-mêmes. Donc, à mon avis, ce qu'ils sont en train de nous pendronner, et ce qu'on va voir arriver dans les cinq prochaines années, c'est accrochez bien vos ceintures, c'est que on va voir le retour en force de l'exploration et de l'exploitation de gaz et de pétrole de schiste en dehors de l'Amérique du Nord. Ça va arriver d'abord en Amérique du Sud, ça va arriver en Afrique du Nord, et ça viendra peut-être même en Europe. Ça, c'est ce que j'analyse, je, je, euh, et c'est à partir euh, de, de, de, de, des mouvements et à partir de ce que... De, de, de, de, de, de mon analyse des mouvements américains depuis quelques mois. C'est la seule raison qui peut expliquer qu'ils fassent ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui un peu plus en détail. Alors là, vous avez déjà l'essentiel, mais je vais quand même vous expliquer un petit peu d'où ça vient tout ça. Ça vient déjà de loin, euh, je, je vous suggère très fortement de vous inscrire à mon service d'intelligence économique et financière « L'investisseur sans costume », je vous mets un lien là-haut, c'est gratuit. Euh, ce que je vous raconte là euh, est issu déjà d'un travail assez complet que j'ai fait sur le pétrole depuis plusieurs années euh, et euh, d'une vidéo, encore une fois je vous, je vous mets des liens là-haut et en description de la vidéo, Allez les voir, aller les consulter, et euh, d'un gros travail euh, de géopolitique et de géostratégie que j'ai fait au début, au début du conflit ukrainien pour justement expliquer cette reformation des blocs euh, et euh, pourquoi euh, on pouvait estimer que euh, le conflit ukrainien nous est rentré euh, dans une phase chaude de la démondialisation et de la reconstitution des blocs avec un choix des armes opéré par les États-Unis qui est d'avoir choisi les hommes et d'avoir laissé les ressources aux Chinois. Parce que euh, ce qui se passe derrière le conflit ukrainien, c'est la phase chaude de la grande confrontation entre la Chine et les états unis pour la suprématie mondiale. La Russie ne pourrait pas faire ce qu'elle fait s'il n'y avait pas la Chine derrière. Je le répète encore une fois, euh, allez voir cette analyse dans laquelle j'explique tout ça, c'est important. Euh, et comme euh, moi comme j'aime bien dire euh, les bonnes analyses c'est comme les bons vins ça se bonifie avec le temps et je vous avoue avec un peu d'orgueil euh, c'est un truc que j'ai fait assez tôt dans le conflit et euh, bah, petit à petit je vois fleurir d'autres gens qui arrivent aux mêmes conclusions euh, et je pense que de la relire aujourd'hui si vous même vous déjà lu euh, ouais c'était pas mal j'avais bien bossé euh, j'avais bien bossé là-dessus euh, bah pareil, parce que c'est un sujet que je suis depuis un moment aussi. Donc, euh, on va repartir de là, si vous voulez. On va repartir de là, c'est-à-dire que dans la, la géopolitique mondiale, de, depuis la fin du 19e siècle, vous avez cette idée, qui est probablement juste d'ailleurs, que euh, celui qui contrôle euh, le grand espace eurasiatique euh, contrôle le monde. Si euh, on arrivait à faire la jonction avec euh, l'Asie, si la Chine et l'Europe faisaient une jonction, ça serait la fin de la suprématie américaine. Sûr et certain. Euh, et donc, il faut absolument éviter euh, l'unité du grand continent eurasiatique, ce à quoi les Américains se sont toujours euh, attachés dans leur géopolitique, vous comprenez beaucoup mieux les conflits afghans, les, les conflits irakiens, si, si vous commencez à apprendre cette, cette, cette grille de lecture. Et, euh, et donc, euh, on, on a, il faut, faut diviser, bien évidemment, pour mieux régner. Et dans la manière de diviser, vous avez deux écoles de pensée. Une école plutôt britannique, euh, qui est, est celle euh, de Mackinder, qui euh, date de, du début du 20e siècle, du tout début du 20e siècle, dans lequel Mackinder explique donc cette théorie euh, du, euh, du, du Heartland, euh, qui, où donc, lui, il dit « Celui qui contrôle les ressources euh, contrôle le monde. » Et cette théorie est contrebalancée euh, quelques années plus tard, euh, et j'ai oublié son nom immédiatement, vous avez Mackinder, et c'est pas grave... Excusez-moi, je vous mettrai le, le, le nom euh, en, en description. Euh, c'est dingue ce truc euh, Ou à l'inverse, euh, vous avez la théorie américaine, qui euh, dépasse la théorie britannique, et qui dit « Ouais, les ressources c'est bien, mais en fait, euh, les hommes c'est plus important, et il vaut beaucoup mieux contrôler la bande côtière qui fait tout le tour de l'Eurasie ». Euh, c'est-à-dire euh, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est, dans lesquelles sont concentrées les populations. Il vaut mieux contrôler ça que contrôler les ressources. Euh, et ça, euh, et c est, c est, ça a été la stratégie américaine euh, de, de, de toute la deuxième moitié du XXe siècle, et ça leur a réussi. Donc il ne faut pas s'étonner qu'ils recommencent la même chose au XXIe siècle, même si, à mon avis... C'est une faute et que ça ne va pas leur réussir ce coup-ci. Mais c'est difficile de reprocher à quelqu'un de faire une deuxième fois ce qui a marché la première. Même si la situation a changé. Ça, si vous voulez, ça serait héroïque de la part des, des, des, des Américains s'ils arrivaient à comprendre que le monde avait suffisamment changé pour devoir changer de stratégie. Euh, ce qu'il faut bien comprendre avec cette espèce de, de, de choix des armes et, et de, de choix stratégiques primaires, entre les ressources et les hommes, c'est que c'est la grande question économique depuis le début de, de, de l'économie moderne, c'est-à-dire que depuis le XVIIIe siècle. De, au XVIIIe siècle, bah, euh, vous, avez, euh, vous avez les colbertistes euh, qui, derrière Jean Baudin, vous disent « il n'y a de richesse que d'hommes », euh, qui s'opposent aux physiocrates qui vont vous dire que non, euh, il n'y a de richesse que dans la terre. Donc là la, la, la grande dichotomie entre les hommes et les ressources, savoir qu'est-ce qu'il faut contrôler si vous voulez euh, augmenter votre puissance, c'est une question qui est aussi vieille que la question économique et géopolitique. On est en plein dedans. Donc l'Amérique a fait un choix, elle a fait le choix des hommes une deuxième fois au XXIe siècle. Elle préfère euh, couper l'Europe du reste euh, et se couper de la Russie. Elle préfère se couper de la Russie et ce faisant, euh, mettre, faire, faire tomber la Russie dans les bras de la Chine. Ce qui s'est passé, si vous voulez. C'est-à-dire que euh, Poutine... Il euh, ne faut, faut jamais oublier que Poutine était à la cérémonie d'ouverture euh, euh, des Jeux Olympiques euh, à Pékin, ou ça devait être à Pékin, euh, juste avant euh, de, de rentrer en conflit. Euh, C'est-à-dire qu'il a été s'assurer auprès de Xi Jinping euh, qu'il pouvait faire ce qu'il avait à faire. Euh, donc tout ça, tout ça est important. Mais une fois qu'on a dit ça et que vous avez fait le choix des armes, que vous avez choisi la population et que vous laissez l'énergie et les ressources euh, au bloc asiatique et au bloc chinois, vous savez que c'est là où c'est que, que là que va être votre point faible. Pourquoi dès lors venir couper l'Europe de l'approvisionnement énergétique russe il n'y a aucun sens à faire ça, puisque déjà ça va être le point faible de la bataille, vous n'allez pas en plus euh, le couper de vous-même, vous allez attendre que, euh, que vous allez attendre que les Russes euh, débranchent le biberon d'eux-mêmes. <coughs> Pardon. Mais pourquoi forcer euh, cette espèce de sevrage qui est d'une brutalité extrême, euh, qui est dans un monde où euh, on a encore une fois pas commencé à, à, à, à se rendre indépendant des hydrocarbures. ne faut, faut pas oublier un truc j'aurais dû commencer les vidéos par là. Est-ce que vous savez quelle est euh, la matière qui, euh, la, la, quelle est la source d'énergie pardon pas la matière, quelle est la source d'énergie qui a explosé au tout début du 21e siècle quelle est la, entre 2000 et 2020? quelle est la source d'énergie dans l'absolu qui a le plus augmenté? Est-ce que c'est l'éolien Non. Est-ce que c'est le solaire Non. Euh, Est-ce que c'est le bois Non. C'est quoi C'est le charbon. C'est l'énergie la plus polluante du monde qui a explosé depuis 20 ans. Pourquoi Par la Chine. Aujourd'hui, euh, vous voulez tous rouler, en... on est en train de passer au tout électrique. On est en train de passer au tout électrique avec les bagnoles, avec les chauffages. On est en train de revenir à électrique sur les chauffages. C'est étonnant. On est en train de, de passer au tout électrique. Mais l'électricité, elle vient d'où euh, elle peut venir un petit peu du solaire et de l'éolien. Mais aujourd'hui, dans le monde, euh, vous avez, plus, vous avez près, près des deux tiers de la production d'électricité qui vient d'hydrocarbures, qui vient du charbon, du gaz et dans une moindre partie du pétrole. Si vous voulez vous couper du charbon, ce qui est déjà un truc monstrueux à faire dans les 20 prochaines années, ben vous, avez, vous allez avoir du mal à vous couper aussi du gaz donc, si vous avez un mix énergétique mondial qui euh, ne marche absolument pas, dans lequel il est absolument inenvisageable, mais je, je, je rigole pas, hein, il n'est inenvisageable dans euh, la structure économique dans laquelle nous sommes de pouvoir nous passer euh, d'hydrocarbures euh, en, en, en quelques années. Euh, il est inenvisageable de pouvoir compenser euh, le gaz russe par euh, beaucoup d'éoliennes, beaucoup de solaire, et des importations GNL venant du Qatar et, et de l'Amérique. Non, c'est pas possible. Euh, c'est pas possible, ça ne marche pas. C'est-à-dire que, entendez-moi bien, c'est-à-dire qu'il euh, y, y a deux choses. C'est que, la première, cest que c'est pour les Khmer Verts qui voudraient que demain, euh, on, on réduise drastiquement et qu'on arrive à euh, un, un, une émission net zéro en 2050, cest à que toutes les émissions de carbone soient compensées par ailleurs d'ici 2050, ces scénarios-là sont des scénarios d'effondrement c'est pas possible, c'est-à-dire que les gars les font, ils vous disent, voilà, si on fait ça, ça, ça, ça, ça, on va y arriver, mais si vous faites ça, vous vous effondrez. C'est-à-dire que vous arrivez à un niveau où les gens n'en ont plus, mais plus rien à faire de, votre, de, de, de, de la température mondiale. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des problèmes absolument autres que ça. Donc, euh, les gens qui vous disent qu'il faut être radical dans, euh, dans, ce, dans son approche écologiste, euh, non, vous pouvez pas. Vous pouvez pas, parce que si vous le faites, vous arrivez à un stade, en fait, où les gens vont plus en avoir rien à faire. Euh, c'est un problème de riche, d'une certaine manière. Ouh, je vais me faire engueuler. Ouh, je viens de dire que l'écologie est un problème de riche. Ouh, aïe, aïe, aïe, J'aurais euh, peut-être pas dû la dire celle-là. Ah, c'est pas grave. Mais encore une fois, c'est un problème de riche et c'est un problème de, de, de, de, de, de gens souverains. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas euh, répondre à ces questions si vous n'avez si pas votre souveraineté. C'est un truc qui est toujours pareil. Je, ça, je l'ai déjà dit et je le répète. Euh, si vous n'êtes pas capable de prendre vos propres décisions, euh, ce n'est pas vous qui allez décider de euh, votre source d'énergie. Euh, ce qui est important, si vous voulez, quand je dis que euh, l'écologie est un problème de riche, c'est que l'écologie telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui dans le monde dans lequel on est, est un problème de riche. L'écologie, aujourd'hui, c'est quoi C'est une Tesla. Non mais, c'est pas enfin, aujourd'hui. Faire du covoiturage avec une vieille bagnole toute pourrie qui a 15 ans d'âge est euh, et, et et a un bilan carbone incroyablement meilleur qu'une Tesla. Euh, le, le, pour le dire autrement, euh, si on voulait... Euh, si, si on voulait effectivement euh, réduire drastiquement euh, notre consommation d'hydrocarbures, euh, on pourrait s'autonomiser, on pourrait, euh, on pourrait euh, réduire dra drastiquement nos déplacements euh, en, euh, en revivifiant un petit peu nos campagnes. On pourrait, euh, on, on pourrait compenser tout un tas de choses euh, par du local, par des productions locales, par... Euh, par tout un tas de savoir-faire, de retrouver. C'est un truc, euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les, les, les, les gens qui habitent dans le sud de la France vont euh, très facilement aller se mettre des clims chez eux. Mais euh, si, parce que euh, vous avez des méthodes de construction aujourd'hui qui sont aberrantes, euh, et qu'on ne sait plus construire euh, de manière à avoir des maisons qui gardent la fraîcheur l'été. Euh, parce qu'aujourd'hui, vous n'avez plus des constructions avec des gros murs en pierre euh, qui gardent la fraîcheur pendant tout l'été. Euh, parce qu'aujourd'hui, on fait des grandes baies vitrées et que ben, moi, quand j'étais petit, dans, dans, le sud de, dans la maison de, de mes grands-parents dans au sud de la France, vous ne saviez pas des grandes baies vitrées. Vous avez des toutes petites fenêtres. Mais ça, plus personne ne veut des toutes petites fenêtres. Donc vous avez tout un tas. On est, et, et en fait, vous pourriez être des Khmer Verts euh, et accepter euh, une sorte de retour euh, à un État beaucoup moins consumériste et beaucoup plus local, et il y aura plein de bonnes choses là-dedans, et des choses que, que moi j'aimerais bien voir mais on n'en prend pas du tout le chemin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, votre solaire, c'est des trucs qui viennent de Chine. Euh, Aujourd'hui, euh, la, la, la transition électrique, euh, on est en train de se rendre compte qu'elle euh, va nous rendre dépendants d'autres pays qui vont être les pays euh, qui vont fournir les ressources euh, essentielles pour les batteries euh, électriques. Et là, ça ne va plus être du pétrole, ça va être des minerais. La, la, la Chine, aujourd'hui, produit 90% des terres rares. Euh, si demain, la Chine nous coupe les terres rares, mais vous n'avez plus de téléphone, vous n'avez plus rien, vous n'avez plus de bagnole, vous n'avez plus de fusée, vous avez... et ils ont 90% du marché des terres rares. C'est un truc le plus polluant du monde. Donc aujourd'hui, la manière dont on fait, on fait de l'écologie, comme des riches, en pensant que... Euh, avoir un, un gros 4x4 Volvo avec un, moteur, avec un moteur électrique et un moteur thermique, c'est un truc qui, qui, qui, qui est bon pour la planète. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, les gros Volvo. Ça n'a aucun sens écologique. Pourtant, la Commission européenne pousse à ça. Bref, je ferme ma parenthèse. Et la conclusion est, nous ne sommes pas dans un monde qui va vers une réduction drastique de sa consommation d'hydrocarbures. Et l'Occident n'en prend pas le chemin. La Commission européenne n'en prend pas le chemin. C'est ça qu'il faut comprendre. On n'a pas commencé à réduire notre dépendance aux hydrocarbures en Europe. C'est les mêmes gens qui, qui sont qui étaient, qui, même, ils sont pires aujourd'hui, donc ça ne va pas arriver demain. Donc Vous voulez savoir ce qui va se passer Demain, on va avoir le boom des gaz et des pétroles de schiste, euh, en dehors des États-Unis, et ça va arriver en Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne, euh, en Amérique du Sud, et même en Europe. C'est ça qui nous pend au nez, parce que sinon, vous n'arrivez pas à équilibrer le système tel qu'il est conçu aujourd'hui. C'est ça qui nous pend au nez, et dernière chose euh, avant d'arrêter cette vidéo euh, qui n'est pas inintéressante, euh, c'est cohérent aussi avec le tout électrique. Pourquoi parce que, excusez-moi de ne pas avoir coupé mon son, euh, c'est pas cohérent, euh, pardon, c'est cohérent aussi avec le tout électrique. Euh, pourquoi Parce que les gaz et pétrole de schiste, euh, c'est déjà, c'est surtout du gaz, c'est beaucoup, beaucoup de gaz et un petit peu de pétrole. Et c'est surtout un pétrole de très mauvaise qualité. C'est un pétrole extrêmement léger, le pétrole de schiste, qui a des applications industrielles extrêmement précises. Mais c'est pas du pétrole que vous mettez ensuite dans votre bagnole. Et du coup, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, cette transition euh, des, du, du pétrole conventionnel vers les hydrocarbures non conventionnels, et notamment de, de, de, les, les gaz de schiste, pétrole de gaz de schiste, c'est qu'on passe du liquide au gazeux. C'est très important ça. Et le gaz, aujourd'hui, eh ben, euh, ça sert beaucoup à faire de l'électricité. Euh, donc on est en train euh, de, de, de passer au gaz, euh, on est pas, en train de passer au tout électrique parce qu'on sait euh, que euh, on va avoir que déjà euh, le gaz c'est quand même un petit peu mieux que le pétrole en termes d'empreinte écologique. Hein Oh, le gaz de schiste, ça, je ne me prononcerai pas, j'en sais rien, au fond. Est-ce qu'il vaut mieux un pétrole conventionnel qu'un gaz de schiste, ou un gaz de schiste qu'un pétrole conventionnel d'un point de vue écologique Quel kilojoule est le plus écolo, je ne sais pas. Je pense que ce n'est pas si évident que ça. <coughs> Excusez-moi. Euh, mais en tout cas, euh, on a des réserves très abondantes de gaz. Euh, le pétrole, ça va être un peu plus compliqué. Donc tout ça est cohérent. Tout ça, euh, c'est-à-dire que vous avez une méthode euh, qui, en plus, historiquement, c'est déjà vu, C'est-à-dire que vous avez euh, les États-Unis qui ont développé euh, la grande révolution du pétrole euh, au début du XXe siècle. Et quand ils sont arrivés à leur pic pétrolier en, en 1970-1971, le pic de Hubbert, c'est-à-dire le pic du pétrole conventionnel en Amérique du Nord, enfin aux États-Unis en l'occurrence, euh, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un pic pétrolier, il y a des pics pétroliers, en fonction euh, de la méthode d'extraction et de la région dans laquelle on se met. On a eu un pic de Burt. Et qu'est-ce qui s'est passé à la suite de ce pic de Burt euh, en, en 1971 On a internationalisé la production euh, de pétrole. Et on a été développé, c'est là que vous avez les, les grands accords qui se passent avec l'Arabie saoudite, on a, été, on a développé tout un tas de, de, de choses pour réussir à compenser euh, la chute extrêmement importante de la production de pétrole aux États-Unis. On est arrivé là aussi euh, à une forme de pic du pétrole conventionnel dans le monde. Qu'est-ce qui s'est passé alors, là, vers 2007 Qu'est-ce qui s'est passé euh, Les États-Unis ont compensé en revenant chez eux et en, en déployant les gaz et pétrole non conventionnels, les méthodes d'exploitation non conventionnelles, c'est-à-dire les gaz et pétrole de schiste. Et c'est comme ça que vous avez un marché du gaz qui s'est effondré et qui a été très peu cher pendant depuis 10 ans. Parce que vous avez tout ce gaz de schiste qui est arrivé massivement, qui fait que les États-Unis sont redevenus non seulement euh, sont, sont, sont redevenus autosuffisants, mais sont même devenus exportateurs. Euh, et là, sur le gaz de schiste américain, euh, ils sont en train d'arriver à nouveau à leur pic de Hubbard. C'est un peu plus compliqué pour le gaz de schiste euh, parce que euh, vous êtes sur un nombre de... Il faut, faut regarder le nombre de puits. Euh, que vous creusez, parce que vous creusez énormément de puits quand vous faites euh, de l'exploitation euh, de, de gaz de schiste, euh, il ne suffit pas d'en prendre un, euh, et ce n'est pas la paille. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Euh, et du coup, euh, on n'est pas sûr de savoir si on est sur un pic de beurre mais en tout cas, les États-Unis n'ont pas tant euh, de gaz et, et de pét pétrole, pas, certainement pas, mais ils n'ont pas tant de gaz à exporter que ça, structurellement. Euh, donc oui, à court terme, ils ont un intérêt euh, à, à, à envoyer le gaz de schiste, ce qu'avait commencé à faire Donald Trump. Et on a en Europe, dès 2019, ces choses-là, ça va sur le temps long, dès 2019, on a reçu en France euh, les, les, les premiers métaniers euh, de gaz américains. Donc on, ces choses ont été euh, un petit peu préparées, plus qu'on le dit, même si l'Allemagne n'a pas vu le truc venir. Euh, C'est assez étonnant, d'ailleurs, que sur ce coup-là, euh, qu'on ait eu en France les terminaux, mais que les, les Allemands l'aient pas vu venir. Ben, C'est-à-dire qu'eux, ils étaient à fond sur le, leur, leur gazoduc Nord Stream 2, et ils étaient à fond avec la Russie. C'est très étonnant qu'ils ne se soient pas rendus compte que ça ne pouvait pas marcher. Mais bref. donc euh, on a. Mais encore une fois, euh, ça coûte une fortune à exploiter, ces gaz de schiste, hein et de deux, euh, aujourd'hui, euh, l'Amérique produit à peu près 110% de sa consommation de gaz. Donc ils ont 10% à C'est Ce n'est pas énorme. Alors oui, euh, avec la hausse des prix du gaz, ils vont pouvoir relancer, et ils vont pouvoir augmenter, ils vont pouvoir en faire un peu plus. Mais euh, on n'est pas, encore une fois, sur un truc, il n'y en a pas pour 50 ans. Euh, et du coup... Qu'est-ce qui va se passer C'est que oui, l'industrie pétrolière et gazière va repartir à la hausse, et c'est déjà ce qui est en train de se passer. Ça ne peut marcher que si derrière vous allez exporter ça, que si vous allez exporter ça en Amérique, en Amérique du Sud, en Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne et en Europe. Voilà, c'était la petite vidéo d'aujourd'hui. Euh, si ça vous intéresse, je vous mets aussi des liens euh, là-haut euh, et en bas euh, sur mes analyses sur le pétrole. Euh, ce qu'il faut voir aussi, c'est sur, sur, sur ces choses qui viennent de loin, euh, c'est que euh, c est, c est, vous avez aussi euh, Warren Buffett qui, euh, en fin 2019, euh, a soutenu euh, et a financé euh, Continental Pétroleum pour euh, qu'ils rachète euh, Anadarko Petroleum, c'est un truc qui était à cette époque-là passé totalement inaperçu, euh, et euh, Anadarko qui euh, est un, un, un très gros euh, producteur euh, de, pétrole non de pétrole et gaz de schiste. Euh, et à une époque, à un moment, on, il a racheté ça une fortune, et ça avait été très mal compris, on avait très mal compris pourquoi est-ce que Warren Buffett euh, rachetait, euh, il rachetait essentiellement des, des réserves euh, prouvées euh, des droits d'exploitation euh, que possédait Anadarko Et on s'est beaucoup demandé pourquoi il faisait ça, à un moment où, à l'inverse, tout le monde était en train de vous dire que le pétrole, c'était fini, que euh, demain, c'était la grande transition écologique, et bla, et bla, et bla, et que Biden revient au pouvoir. Enfin, ça, c'était pas encore le cas à ce moment-là. Euh, ben, en fait, il avait raison il avait raison donc allez lire ça aussi, c'est important et si vous faites partie des, de mes lecteurs et auditeurs qui avaient un peu de sous à investir, il y a de beaux investissements à faire aussi sur le, le, le secteur de l'énergie pour les dix prochaines années donc regardez ça et en tout cas ce qu'il faut retenir des événements actuels c'est que un, comme je le dis depuis le début de ce conflit, on est sacrifié on est sacrifié dans ce conflit en tant qu'européens. Les ukrainiens sont sacrifiés et nous, derrière, on est sacrifié. Et de deux, ce qui est en train de se passer en voulant nous couper du gaz russe, on n'est pas en train d'accélérer une sorte de transition écologique et de nous faire une forme de sevrage forcé, on est en train d'ouvrir la voie à quelque chose de bien pire d'un point de vue écologique qui sont les gaz et pétrole de schiste et qui en cohérence complète avec la reconstitution des blocs et avec un bloc occidental qui va devoir trouver d'autres sources d'approvisionnement dans l'intérêt bien évidemment des États-Unis et de l'Amérique. Euh, commentez tout ça, euh, dites-moi ce que vous en pensez, et moi je vous dis à votre bonne fortune. Et inscrivez-vous à l'Investisseur sans costume, parce que ces trucs-là, euh, je vais y revenir dessus, c'est pas un sujet pour juste une demi-heure.